But. Splodid! <laughs> Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous et comme chaque semaine, vous le savez avec la loi des séries, on passe en revue celles et ceux qui font l'actu euh, des séries, celles qui font vivre ces séries et ça n'a jamais été plus vrai qu'avec l'invité euh, que l'on reçoit aujourd'hui. Euh, branche incontournable du métier de comédien, euh, faire du doublage comme on dit euh, est une, une, une discipline qui a eu mis du temps à, à avoir ses lettres de noblesse auprès du grand public et auprès de la profession alors que euh, de plus illustres modèles depuis euh, une soixantaine d'années s'y sont euh, Prêter. Notre invité, il a une, euh, une, ce qu'on dit une voxographie impressionnante euh, et on avait envie de lui consacrer cette émission aujourd'hui. Je le disais nous, euh, puisque pour cette loi des séries spéciales, j'ai convoqué euh, bah, mon comparse, Rui Pasquale, qui est avec moi. Ça va, mon Rui Ça va et toi Ça va super bien. Je rappelle, coauteur du livre La belle histoire des génériques de télé paru chez Inis, avec qui euh, je fais euh, le générique TV show sur VL toutes les semaines. Je le disais, notre invité a une voxographie impressionnante. Euh, on va dérouler son parcours pendant euh, presque une heure. C'est Emmanuel Curtil qui qui était avec nous. Ah, bon, c'est un, un honneur. Hein. Ah, est... On est vraiment très heureux de vous avoir. <rire> non mais non Parce que, parce que non mais c'est Très je... gentil à vous de me recevoir. <rire> on regardait là alors il y a eu GQ combiné tout ça mais c'est vrai que vous êtes plutôt discret en interview. Euh, c'est pas c'est pas le jeu. Les, les, les interviews on peut dire que ce soit l'exercice le, que je préfère hein, dans, dans, dans le dans mon activité de comédien. Après je m'y fais il y a des interviews qui sont incontournables donc euh, bon j'en ai, ai accepté quelques unes mais euh, mais bon c'est pas l'exercice. Euh... Auquel je suis le, le plus aguerri. Parce qu'on est habitué <rire> à être dans l'ombre avec ce métier finalement, même si je le disais, et je trouve que c'est important de le préciser, c'est une branche du métier de comédien, mmh. et ça n'est pas une, un métier à part entière, entre guillemets. C'est-à-dire, même non, si on peut bah... s'y dédier complètement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, on peut se dédier complètement au théâtre quand on est comédien ou complètement à l'image. Il y a des comédiens qui, sont pas du tout des... Donc, qui ne font que du théâtre, il y en a qui ne font que de l'image, et puis ce sont pourtant euh, des comédiens. <rire> Quel... On est, est comédien, on fait du doublage. Oui, il y en a fait, qui se spécialisent. On fait des, hôtels, on fait des, on fait des voix, quoi. des voix off. Euh, voilà. Quel est le mot et, et qu'il ne faut jamais employer <rire> euh, La terminologie qu'il ne faut jamais employer avec, euh, avec, avec vous euh, pour décrire votre métier Qu'est-ce que vous n'êtes pas Mais, ah, pff, alors... Vous n'êtes <rire> bon, pas bon, un doubleur, a, par exemple. Il y, y a des comédiens qui se scandalisent quand ils entendent le mot doubleur. Moi, je m'en fiche. Je, je, veux, je, je, je sais que, que les, les gens ne connaissent pas forcément, connaissent fait, pas forcément le, le jargon de ce métier. Et quand les gens disent ⁇ Ah, vous êtes doubleur ⁇ je sais qu'il n'y a pas de mépris là-dedans. Euh, simplement, oui. ils ne connaissent pas le jargon. Le, le, le, le mot doubleur, en fait, euh, c'est surtout pour les boîtes de doublage. En fait. voilà, ce sont les, les, les prestataires de services qui, qui sont chargés de... Qui faire, vous emploient Voilà, qui m'emploient. Euh, on est comédien, alors comédien. Moi, comédien de doublage, ça me choque pas du tout. Il a, je sais qu'il y a des comédiens que ça choque. Parce ah, il y en a qui que... sont rigides. Ah oui. oui voilà, enfin bon, personne, bon, personne ne s'offusque quand on quand on dit à quelqu'un qu'il est comédien de théâtre. Il va pas se fusquer Il va dire comment ça, moi comédien de théâtre. On moi, je, ferme je pas suis comédien de... aussi de doublage et de et à l'image. Non. Alors, on... Tant qu'on dit pas doublure. Non on mais. Doublure, mais parce qu en, fait... en fait, ce métier, il a, il a longtemps été un petit peu ringardisé et passe pas seulement par les gens qui ne le faisaient pas d'ailleurs, mais aussi par des gens qui Faisait, euh, qui, qui prenait ça un petit peu pour quelque chose d'alimentaire, la partie doublage, je veux dire, et, et qui, euh, qui, qui trouvait plus noble de faire du théâtre ou de l'image. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, moi je trouve ça formidable d'être un va, comédien y a pas de Mordom, doublage. On en parle plus qu'avant. Je ne suis pas qu'un comédien de doublage, puisque je joue au théâtre tout aussi. À fait, tout à fait. Ça m'arrive aussi moins souvent mais faire de, de faire de l'image, mais... Dire donc, euh, mais bon, euh, qu'on me, qu me dise que je suis comédien spécialisé dans le doublage, ça me va très bien. C'est hein. une jolie, euh, c'est aussi une jolie définition. Et il n'y a <rire> pas, pas une en, tout, en tout cas, et puis surtout, c'est on l'oublie, mais souvent les comédiens euh, faisant du doublage sont ceux qui nous font une porte d'entrée vers, un, vers les souvenirs d'une émission, d'une un, série, d'un dessin animé qu'on avait peut-être oublié. Puis d'un seul coup, on entend une voix et on se dit, ah bah tiens, ça me rappelle des souvenirs. On mmh. va dérouler pendant. Euh, <rire> Moins d'une heure, on va dérouler un peu la, la carrière d'Emmanuel Curtil, essayer de passer en revue un peu tout ce qu'il a fait On va vous montrer, comme on le fait régulièrement dans la loi des séries, vous connaissez le principe des photos qui illustrent sa carrière Et je compte évidemment sur toi, Rui, pour toi, pour aller grappiller ici et là, pour trouver les petites, petites, les petites pépites J'espère hein. que je me souvenir de tout Mais <rire> ouais, on n'a pas été chercher, là pour le coup, pour les photos, on n'a pas été chercher des choses euh, vraiment euh, inconnues Et justement, puisqu'on parle d'être à l'image Voici une première photo, et je vais vous demander Emmanuel Curtil, évidemment, je vais demander Emmanuel Curtil de, de réagir, la première photo qu'on va me mettre en avant, dossiers, alors non, pas du tout, non, alors est-ce qu'on <rire> la voit à l'image ah, ah oui, oui, oui. alors voilà, ça, ça, ça me dit. plaît bien ça ça c'est pas alors ça voilà c'est pas dans le c'est pas mon activité de comédien de doublage hein, puisque c'est moi j'ai commencé j'étais enfant comédien en fait et là c'est un de mes premiers tournages c'est Les Misérables la version avec euh, de Robert Hossein la version réalisée par Robert Hossein avec Lino Ventura Michel Bouquet Jean Carmet enfin que des acteurs qui sont morts aujourd'hui hein. c'est ça <rire> c'est vrai, non, mais mais oui, vrai. Le le temps. on peut dire sans prendre de risque que j'ai tourné dans des classiques du cinéma français Puisque je dois être à peu près un des seuls comédiens vivants qui... est... <rire> de cette époque qui ait résisté. Mais c'est voilà. sympa, ça, Et vous étiez Gavroche. Ouais, voilà. Oui, Gavroche. D'ailleurs, petite pensée, parce qu'on fait le générique TV show ensemble, à Cyril. À Cyril. Le, le chanteur de, de générique de Rémi Sans Famille. Rémi Sans Famille, qui était lui-même aussi sur Les Misérables. Mais avec sur le, euh, la musical. Ah, le, le, Benjamin. Ah, avec la comédie musicale. Mise en scène par Robert aussi, hein, c'est oh, ça Exactement. En plus la boucle. Alors, c'était avant le film. Exactement. Le film, c'était en 81. J'avais 10 ans. Vous en souvenez un petit peu de ce tournage oh ben, ouais. on, peut, on, peut, on peut difficilement oublier un tel tournage, Enfin, surtout que c'était un de mes premiers tournages. Et, euh, et puis un rôle euh, comme celui de Gavroche, c'est incroyable pour un enfant de 10 et, ans. Et vous aviez retrouver... euh, le, le trac ou pas du tout Parce qu'on dit souvent qu'enfant, à ce moment-là, on n'a pas autant conscience du, du non, truc. Non, je ne sais non, pas non, si c'est le mot. Non, mais... non d'ailleurs, quand j'ai passé le, le casting, pour faire, euh, bah, au départ, je ne devais pas faire le rôle de Gavroche. Robert voulait... Ah voulait un, un, un comédien un peu plus âgé, ce euh, qui pensait qu'un enfant de 10 ans ne supporterait pas les conditions de tournage. C'est vrai que c'était assez difficile. Enfin, je veux dire... Euh, euh, oui, oui, c'était quand même un peu, un peu difficile. Quoi. Et puis finalement, euh, il trouvait quand même que j'étais le personnage. Il a voulu me caster sur, euh, sur, le, sur une scène du, du, du personnage de Gavroche. Et il a fini par, euh, par me, me, me sélectionner. Mais, euh, mais non, non, moi, je ne savais, je savais même pas qui était Robert Rossen. Moi Pour moi, c'était... Enfin, euh, ma mère, elle, ce que c'était... J'étais enfin, ah, oui. fan de Robert Hossein euh, pour l'avoir vu dans Angélique et, euh, et puis moi Lino Ventura, Jean Carmet, Michel Bouquet J'avais bien conscience que c'était des, des vedettes, des stars Mais pour, pour moi ça ne voulait pas dire grand chose en fait hein, euh, J'ai débarqué sur ce tournage quand on est gamin, en fait, on, on est bien souvent meilleur comédien que, que, que les comédiens adultes parce qu'en fait, on, bah, pour le coup, on joue vraiment la comédie, on s'amuse, on, ouais, on, de... on est très spontané. Quand on est adulte, on se met à réfléchir et puis là, ça commence à devenir un peu dangereux. On, on intellectualise et puis c'est... Voilà, ce <rire> que vous dites là, d'ailleurs, par rapport à la comédie, c'est une chose, mais je pense que ça arrive parfois aussi en doublage, d'être parfois reçu pour faire tel rôle, peut-être moins souvent et tout d'un coup, on dit « Ah non, finalement, tu colleras plus à ce personnage. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi en termes de doublage, de, de postuler pour euh, tel euh, comédien ou telle voix, mm -hmm. et finalement et d'en faire juste... une autre. Ah bah Emmanuel, finalement tu seras mieux là-dessus. Je sais pas s'il arrive aussi. Oh en doublage c'est moins c'est moins, moins souvent, évident, ouais parce que ouais ou euh, non en général on on pense. Alors déjà moi en plus, euh, je suis un petit peu enfermé dans dans, dans mes comédiens intitrés. quoi. C'est-à-dire <rire> que c'est en général quand ce sont ouais. pas mes comédiens intitrés. Euh, on préfère choisir une voix qu'on euh, qu a moins entendue que la mienne euh, Moi, J'ai quand même beaucoup beaucoup euh, identifié euh, des comédiens euh, stars oh, On, euh, on voilà, va en parler, et, évidemment et ah, oui, il y Des a séries, des, des films Donc moi en général, euh, quand on pense à moi pour un comédien C'est parce qu'on a pensé à moi pour ce comédien en particulier, en particulier. <rire> Une autre photo, vous allez voir, c'est une coupure de presse C'est extrait ah. d'un Télé 7 jours euh, Regardez Oh là là, oh putain mais vous êtes allé chercher... Euh... La Petite Fille Modèle Ah voilà. Voilà, oui, c'est un téléfilm euh, suisse Mais oui, ouais. avec, Daniel Darieux avec Daniel Darieux et, et... Ouais, Emmanuel Je ne vous tourné qu'avec des comédiens morts <rire> Jacques-François, <rire> Jean Bouise, C'est euh... spécial nécro C'est le boss, je ne sais pas ce qu'elle est devenue mais... Mais bon, euh, on, alors je sais pas en quelle année on, on est en diffusant en 85 ou c'est un, un film. Moi qui... je sais pas, j'avais 13-14 ans, ouais, ans. Je me ouais. souviens, j'ai découpé mes télépoches. Il y en avait un avec Vincent Ropion aussi à l'époque, mais évidemment, comédien, et, et c'était rare qu'il apparaisse. Alors ça ouais, je suis impressionné par vos euh, <rire> par, par, par, euh, recherches. Bah, je voulais qu'on commence cette émission quand même par mentionner évidemment ses débuts parce que finalement oui. ça rappelle aussi les débuts de beaucoup de comédiens qu'on aime aujourd'hui dans le doublage, à commencer par Marc Lesser qui a aussi commencé très jeune ou ouais, ouais, euh, euh, euh, Barbara Tissier aussi. Qu'est-ce que ça porte de commencer aussitôt pour un comédien euh, Même pas forcément pour le doublage Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous euh, Bon alors, alors souvent je, je, je sais pas si je suis hors sujet Enfin si non, non, non, je, je non, réponds à côté aussi. de la question mais euh, je, le, le fait d'avoir commencé jeune comme ça Très très jeune, enfant comédien euh, J'ai longtemps cherché ma légitimité dans ce métier Puisque euh, finalement c'est pas vraiment quelque chose Enfin quand on commence à 10 ans On peut pas dire qu'on ait choisi cette oui. profession je veux dire que c'est plutôt la profession qui vous a choisi, puis c'est un, un concours de circonstances très, très, très, très heureux, évidemment, mais, mais euh, on, on ne sait pas si adulte, euh, si on avait dû choisir, faire le choix d'une un, profession, si on aurait choisi celle-ci donc il se trouve que ça, voilà, ce sont des, des, des, des circonstances qui ont fait que. Mais, euh, mais longtemps, je, du coup, je, je me suis dit, comme je n'ai pas choisi ce métier, est-ce que je suis bien légitime Est-ce que je suis vraiment euh, intrinsèquement comédien, quoi Et puis, euh, et puis bon, au fil du temps, je, je, je, je, je me suis approprié un peu cette profession. Mais euh, y a plutôt humble comme raisonnement, quand même. Je, bah, euh, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Si C'était enfin, bon, ouais. bon, voilà, <rire> ma réflexion et. Et, et voilà, j'aurais préféré me sentir légitime tout de suite parce que <rire> <C 'est rire> ça aurait été un raccourci. À... Mais ça voilà, permet mais... peut-être de faire des erreurs plus tôt, vous diriez On les fait quand on est jeune, quand on est enfant. On... Et puis après, on a acquis certainement avec le temps, euh, on, on s'est fait son, son trou sur l'adolescence. Sur et puis quand on arrive et qu'on est adulte, on est peut-être plus, conf... on se sent plus à l'aise. Ah, le fait, oui, ah, oui pa paradoxalement, justement, à cette, cette espèce de... de, de... Questionnement sur la légitimité. Euh, C'est vrai que euh, on, on, le fait d'avoir commencé très tôt, très jeune, bah en fait on a, tout, on a quasiment toujours fait ça. On fait ça un peu comme on respire, quoi. Donc on a on a peut-être moins moins d'appréhension, moins de trac. Euh, euh, je sais que le doublage, moi j'ai commencé, alors l'image j'ai commencé à 10 ans, n'en parlons pas Mais c'est vrai que le doublage j'ai commencé très tôt aussi, j'ai commencé vers 14-15 ans ah oui, oui. Grâce à Barbara Tissier d'ailleurs Tout que à fait On avait tourné ensemble et, et je faisais pas de doublage à l'époque C'est elle qui m'a branché avec une société qui s'appelle La Sophie et euh, Une des grandes euh, sociétés de doublage ah oui, je ouais. fais pas mal. Et c'est pareil, le doublage, moi j'ai commencé très jeune J'ai jamais vraiment eu le trac en doublage Parce que quand on commence, quand on a 14-15 ans, on se pose pas non plus de questions vraiment vrai. Et j'en ai fait très vite, beaucoup, très régulièrement. Donc, euh, en fin de compte, euh, voilà, je faisais ça un petit peu comme je respirais. Quoi. Donc, euh... et, et il paraît que vous, étiez, vous souhaitiez, alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, euh, et vous avez cette capacité à beaucoup changer de voix vous le faisiez déjà plus jeune, oui. qu'au départ, vous vouliez être plutôt imitateur, est-ce que c'est Oui, oui, oui, effectivement, oui. Alors, en fait, bon, je, quand je dis c'est plutôt le métier qui m'a choisi, je n'ai pas choisi ce métier, ce n'est pas tout à fait vrai parce que je, je, quand j'avais 9 ans, euh, enfin, même avant, je, je, je voulais faire du spectacle, je voulais être chanteur, en fait. Euh, ce qui, ce que, Vous chantez très bien. Il m'est arri <rire> arrivé souvent de chanter aussi dans le cadre de mon, de mon métier de comédien de doublage, d'ailleurs, et bien, pas seulement, mais sur scène aussi. Euh, mais, euh, et je voulais être imitateur parce que je, je, me, suis toujours je me suis toujours amusé à imiter... Euh, ah, mais façon des, on le des ressens, personnalités, que dans Kronk euh, ou, voilà, ou d'autres Jim Carrey, des personnalités, des intérieure. voilà, c'est pour, bah, de voilà, pour ça que de masque, voilà, c'est pour ça que de masque, pour moi, c'était vraiment tout ce que j'aime faire, quoi. Ah bon, concentré pour, ouais. pour tout. Bah, tiens, bah, alors justement, tiens, ah, alors, avant qu'on, avant, bah non, mais on, on est dessus. Alors allons-y. Euh, illustration suivante, évidemment C'est pas le masque FFP hein, C'est pas le masque FFP2 <rire> <C> est <ça. rire> On est sur The Mask J'aurais pu, re, pu relancer le film hein, ce, ce Covid D'ailleurs hein, <rire> j'ai cru voir Qu'il y avait eu un petit téléfilm Dans le milieu des années 80 Où vous aviez une doublée de James Carrey. alors Je sais pas si c'est vrai, il était pas connu du tout à l'époque alors, alors, ou alors vous l'avez peut-être doublé après coup sur Je ne sais pas de, de, de quel film. Je me souviens plus comment il s'appelait, mais euh, mais j'ai doublé effectivement euh, des trucs qu'il avait fait, je crois avant avant. The avant d'être vraiment ouais, connu euh, Masque, super ouais, parce que... euh, célèbre. Mais une fois, euh, une fois, les, enfin, les premiers films que j'ai doublé, c'était pas ceux-là, hein, c'était c'était The Mask. Après ça. On a enchaîné Ace Ventura, Ace Ventura en Afrique, Dumb and Dumber. Dumber, tout ça, disjoncté. En plus, il paraît qu'il veut arrêter. Ce serait pas cool. Mm. Ce, qui, ce qui est génial, c'est qu'il avec... il, il avait déjà sérieusement ralenti hein, son oui, activité de, de, de, de comédien. Et il a montré de nouvelles palettes, je pense à l'excellente série Kidding, euh, oui, qui ah est oui. récente, où il joue ah un, oui. un animateur d'émissions pour enfants. Il est, il est absolument phénoménal dedans. Euh, oui. The Mask, je trouve que c'est l'archétype... De, ce que, de, de, de, de la popularité du, de ce métier, c'est qu'on a l'impression que ce que vous en avez fait a quasiment supplanté la version originale. Ah, Un oui, peu comme Philippe Pétieux avec, euh, avec Homer Simpson, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit même sur TikTok, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a des reels sur TikTok qui arrivent, pas où les ce gens font. Je ne pas sûr je suis récemment sur TikTok, mais je ne. Où... Je, je n'y vais pas. Et, et bien, il y a plein de non, gens qui reprennent. C'est comme une paire de chaussures. Vous étiez vraiment fait. P... Enfin, pardonnez-moi. Oui, mais. mais, tu... mais... On so... je... juste... va vraiment bien. Quoi. Et juste sur TikTok, on, voit, mmh. on voit plein de gens s'enregistrer se... en train de faire Catalina, Catalina, tic, tic, tic. Ah, oui. Et on se dit, voilà, ça a transpercé le. Oui, oui, bah après, euh, bon, je ne dis pas, ce n'est pas de la fausse modestie, hein, mais c'est vrai que, bon, déjà, quand on double un acteur comme Jim Carrey, on est on déjà. Euh, bah, pff... 90% du, du, du boulot il est fait. C'est hein, mieux que de faire un mauvais acteur. Absolument. Ça aide déjà, ouais, mais mais euh, après bon moi j'ai effectivement cette capacité comme je vous dis moi j'ai toujours été toujours fait de l'imitation j'ai toujours changé ma voix j'ai toujours fait ce, ce, ce genre de de, de personnages c'est tout ce que j'aime faire en plus il y a la chanson euh, il y a, yeah, il y a aussi la, la, la partie Stanley Hipkiss où il est euh, euh, exactement l'inverse de, de, de ce qu'il fait dans The Mask et, et puis il y a votre Pardon sans vouloir vous couper Il mmh. y a aussi votre propre fantaisie Votre ajout Déjà du temps de Starsky oui, Hutch Il bien arrivait sûr. que l'axe et Balutin En faisaient pas mal en plus Et, et vous d'une autre manière aussi mm. euh, Ça va aussi dans ce sens C'est à dire que vous vous mettez du, du vôtre en plus de la VO Est-ce est que c'est -ce est Emmanuel Curtil qui double je... The Mask <rire> Ou est-ce que c'est Emmanuel Curtil Qui imite Jim Carrey dans The Mask Parce que oh vous aimez cette imitation Non je peux pas imiter Jim Carrey dans The Mask parce que euh, Déjà lui fait des changements de voix Et des imitations qui n'ont pour nous aucune, aucun, euh, sens. aucun sens, aucun sens ouais. On n'a pas du tout les références Donc il a fallu trouver des équivalents euh, En français qui parlent un petit peu au public français donc, euh, donc voilà, j'ai fait un petit peu le, les trucs à ma sauce. Et, et j'ai aussi eu la, la grande chance d'être dirigé par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dora qui, qui ne fait plus ce métier, ah, voilà, qui fait plus ce métier maintenant, mais, euh, mais, mais qui était pour moi un des plus grands directeurs, si ce n'est le plus grand directeur artistique en doublage, et qui lui, pour le coup, me laissait l'entière liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Euh, ce, qui, ce qui est rarement le cas, et oui, surtout maintenant... Surtout maintenant, parce qu'il faut absolument coller à l'original, il faut absolument, gérer euh, bah, à la nuance près. Euh, je ne sais pas si, euh, avec un autre DA, euh, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ah je ne oui, sais pas si, avec un autre ça. DA, ou à notre époque, où, où les sont, sont vachement même. plus bétonnés, il euh, y, y, y a, je sais pas, y, y a une douzaine de superviseurs qui, euh, qui valident ouais, toutes les. Voilà et du coup est-ce que j'aurais eu la même liberté maintenant je n'en sais rien c'est pour ça que quand on me dit ah The Mask c'est un doublage extraordinaire tout ça mais c'est aussi, euh, aussi dire, les circonstances c'est aussi l'époque c'est aussi, aussi. l'époque quand vous parliez de, de Starsky et Hutch et Balutin et, et, et Francis qui euh, qui déconnaient et qui qui, qui, qui carrément qui ajoutait des dialogues où il y en ah, avait pas avait du tout voir, même. Ouais, ouais. Euh, notamment les, la, la fin d'épisode où ils sont on les voit souvent euh, marcher de dos euh, et s'éloigner comme ça. Euh, et euh, on voit sur, pas les élèves bouger. Sur, elle, sur un plan bouger. large, on voit pas les bouger. Ça et eux, meuse, y a, souvent, en anglais, il n'y avait rien du tout. On les voyait juste s'éloigner. Et en français, ils faisaient leurs conneries, euh, ils s'inventaient, ils improvisaient moi, sur des, des trucs. Ce que euh, faisait beaucoup, par exemple, je pense à, à Philippe Dumas et, et, et Jacques Berger sûr, sur Arnold et Williams. Moi, moi c'est aussi. aussi à cette école-là. J'ai appris mais avec ces gens et j'ai beaucoup appris. Et je m'en sers et je m'en servirai toute ma vie. C'est une rencontre, on peut le dire. Enfin, c'est un bien grand oui. mot, vraiment avec Jim Carrey, parce qu'il vous accompagne depuis. Ou... Enfin, oui, c est, c est oui, bien sûr. Ah bah, bien sûr, non, Mais c'est euh, moi, je, je, euh, dès que j'ai passé l'essai sur The Mask, puisque c'est le premier film que j'ai enregistré, et puis c'est le, le premier, la première fois que j'ai passé, bah, la seule fois où j'ai passé l'essai d'ailleurs, <rire> euh, sur Jim Carrey, et, et bah, tout de suite, j'étais dans mes chaussons, quoi. C'était. Euh... Et vous aimeriez le, le rencontrer C'est déjà arrivé Non, c'est c'est jamais arrivé. En général, c'est des rencontres qui sont organisées par des, des, enfin, des... par des attachés de presse et des managers. Il voilà, y en a qui, moi... qui ont peur parfois d'être déçus euh, de ce que pourrait être la personne humaine. Non, je ne veux pas casser le rêve. Je, je pense non, que, que je ne serais pas déçu parce qu'il paraît que c'est un personnage oui, euh, absolument génial, euh, oui, génial oui, oui, oui, ça adorable. Ça euh, voilà, bon, je pense qu'on qu ne... serait. On va... <rire> Alors, tu peux faire rencontrer Jim Carrey. Ah, non, je serais partant aussi. <rire> Jim Carrey, <rire> c'est le moment de dire splendide, peut-être mais... ouais. <rire> Splendide <rire> Vous savez qu'on s'est entraîné, je ne sais pas combien de fois, à essayer de le faire. Ça ah, n'est jamais aussi talentueux. Splendide ah, Non, non, c'est pas facile. c'est pas facile un petit peu Heureusement, heureusement. Mais ça, c'est vraiment. Quelque chose de signature et je trouve que c'est vraiment euh, très très fort. Et avec même fort. le dessin animé qui l'accompagne, dont Emmanuel chante aussi, je l'ai réécouté hier, oui, le générique. générique. Ouais, ouais, ouais, et j'aime bien parce qu'il y a le côté mi-chant et mi-parler, enfin euh, comédie quoi. Ouais, ouais. et, et c'est pas facile la chanson du générique du dessin animé. Je veux bien que croire, c'est ce que je me disais en les écoutant hier. Euh, J'ai eu... J'ai eu du mal à, à, à l'enregistrer. Là où je dis neutron, euh, vous, vous, vous faites plus une voix, enfin nasale pardon, ouais. et, et plus un, un délire dans le dessin animé dont vous chantez aussi ouais, ouais, ouais. Le, le le générique. Je dis pour, pour celles et ceux qui nous regardent, il y aura une version augmentée de cette émission en podcast audio ah. avec des génériques, des chansons, etc. Ça plus plus plus plus vivant encore. Autre photo, autre personnage. Ah. Euh, voyons voir s'il apparaît sur l'écran. Ah, bah, <rire> Évidemment. Bah oui. Et c'est pas moi ça. Bah, c'est le petit Simba quand même! Ah oui, enfin, C'était ah. Dimitri Rougeol le petit oui, oui, Simba. Le, petit le grand, le grand, le grand le, je parlais du grand. Ah, J'ai pas photo du grand, mais. Là, là oui, c'est oui. le... le... pour illustrer Simba, parce que je voulais une belle photo. Ouais. Simba. Non, c'est parce qu'on parlait trop de morts et de vieux, il fallait ah, rajouter ça un petit peu. Ça. Simba. <rire> Simba. Simba, le roi du royaume animal. Euh, et vous faites effectivement, donc Simba, une fois qu'il est adulte. Qui rentre de son exil dans la jungle, avec Simba. voit et il voit chanter. Oui, oui, absolument. Ça commence par un coup d'amatata d'ailleurs. Oui? Euh, voilà et puis euh, et puis après mais je chante pas beaucoup d'ailleurs dans le roi lion hein, je, je, je chante euh, des petits passages sur akunamatata enfin la fin du, de, de la chanson tout et, à fait et l'amour brille sous les étoiles euh, j'ai quatre, euh, quatre lignes à... je me suis et toujours je... demandé s'il y avait un jeu de mots hein. euh, prends garde lion ne te trompe pas de voix je sais pas si vous saisissez euh. Prends garde de Lyon. Ah oui, oui, garde oh, de Lyon, garde du Nord. Hein. Bon. Certainement, peut-être ah, qu'il y a prends des. Prends garde de Lyon. Je me suis dit, il y avait peut-être un deal avec la SNC. Enfin, ah. je, je plaisante. Hein. Avec, alors, avec, Disney, ah, okay, je, je avec <rire> Disney, je ne prends pas. <rire> Parce non, que non. honnêtement, Disney, ils sont réputés pour être. Euh, non, je lance la blague, hein, comme ça. Mais... Fixe. Ah oui, <rire> non, mais c'est très, très, très, très. Euh, très rigide. C'est validé par les Américains, tout ça, le texte. Enfin, c est Est Ce que, non, que je veux dire, euh, c'est bien foutu en texte. Non, non, il peut pas y avoir de, de private joke, euh, je, je pense pas. On, on, peut, on peut pas tricher. <rire> euh, en tout cas, les formidables équipes. Euh, effectivement, c'est vrai que. Simba quand il est petit on le reconnaît quand il est grand il ressemble à Mufasa C'est vrai qu'on oui, oui, oui, les différencie oui, oui. un petit peu moins Oui, oui c'est vrai euh, Il y avait aussi euh, cette, euh, jean pierre qui était euh, dans cette distribution aussi euh, Michel ah, Elias, Michel Elias aussi Michel formidable, euh, bon Mi voilà. formidable Jean-Philippe puis Martin aussi euh, Et vous, et vous, prenez des, des, vous avez pris des cours de chant ou c'est totalement autodidacte hein Non j'ai que... bon, pris quelques cours de chant mais je ne suis pas certain que c'est court, mais servi euh, beaucoup pour chanter Le Roi Lion, par exemple. Ou... Ça, ça le fait, hein. Ça le fait. Et ça le fait toujours. J'ai toujours chanté, moi. J ai, j ai toujours, euh, depuis que je suis petit, j'ai toujours chanté. Donc j'ai une technique euh, spontanée, quoi. Mais je n'ai pas, pas une vraie technique de, de, de, de chanteur, de, de comédie musicale, notamment, euh, qui, qui, eux, ont une formation. Euh, Et puis il y a aussi y a la chanson moins connue, Nous sommes un, que vous interprétriez essayer que vous chantiez que vous chantiez à l'époque avec Kelly Maro qui était toute jeune qui a encore sa voix d'enfant dans la version un peu moins connue mais qui a marqué aussi Nous sommes un moi j'aime bien. D'ailleurs vous n'avez pas contacté pour la version live du roi lion oui c'est vrai la version live du roi à Mogador non la version live au cinéma qui a fait Disney au cinéma oui la reprise non mais je crois qu'ils ont décidé de changer toutes les il y a que Jean Reno qui a rescapé d'ailleurs bon ça me paraît pas... Euh... C'était pas utile. Ça, ça m... Non, mais je pense que c'était une bonne idée de changer les voies. Enfin, c'est un film qui date quand même de... Il y a presque 30 ans maintenant, le Roi Lion. Hein. 30 ans de l'année dernière. C'était 92, je crois. Euh, euh, 92-93, peut-être Donc, cette année. c'est cette année. année. C'est 30 ans du euh, Roi Lion. Ça, ça fait 30 ans, cette année. Donc, je pense que, bon, il euh, y a une nouvelle version du Roi Lion. Euh, voilà. Après, bon, je pense qu'il aurait peut-être fallu changer toutes les voix pour avoir gardé Jean Reno. Je trouve je, pas tellement de sens mais enfin bon après oui soit tout soit, soit rien mais oui voilà, euh, voilà c'est bien bizarre que le que le moufassa de l'époque ait la même voix que celui de maintenant alors que tous les autres ont changé c'est vrai de... bon, enfin, c'est bon, c'est enfin, un choix de studio on ne l'expliquera pas photo suivante euh, personnage suivant ah. acteur suivant ah c'est peut-être <rire> c'est euh, euh, <rire> peut-être mon <rire> je j'aime beaucoup le travail que fait Emmanuel Curtil depuis euh, depuis qu'on l'entend et, et, et je pense que c'est l'un des personnages préférés Chandler dans... Je trouve que là, pour le coup, on parlait de ce qu'une un, voix peut apporter. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il, il y a deux écoles. Si on le regarde en VO, on le regarde en VF. Moi, j'ai découvert Friends en VF. Et, et à l'heure des le... crêpes avec Shander, le... ouais... c'est encore Allez, allons-y, on enchaîne. <rire> euh, et je trouve que le travail qui est fait à la fois par Emmanuel et par Marc Lesser dans le rôle de Joey, c'est euh, quelque chose qui, est, euh, qui était vraiment euh, au couteau. Et, et bien complémentaire. Et bien hein. complémentaire. Ouais. Et... Ouais, le, déjà, déjà c'est vrai que Marc et moi, le, le duo fonctionnait bien, je crois. On s'entend très bien dans la vie on a un peu le même délire, et puis, et puis c'est vrai qu'on a aussi un petit peu le même délire que les comédiens à l'image, que Mathieu Perry et, et Matt Leblanc. Ouais. Donc on n'a vraiment pas eu de mal à, à rentrer dedans, on était vraiment, je, je, je, dis, enfin, je disais la même chose de Jim Carrey, mais on était ouais. vraiment dans nos chaussons hein, quand, on a, quand on a commencé la série, on est tout de suite, tout de suite euh, entré dans nos personnages. Et... Mais au point qu'à qu des moments, euh, et en toute sincérité, euh, on fasse plus la distinction, on, on pense vraiment que il y ce fusion, sont leurs il y a une voix, fusion entre la voix, voix, voix des euh, manières de quartier des scènes de Chandler. Ça aurait pu être quelque chose Thomas que tu aurais pu même interpréter en dehors du doublage, en tant qu'acteur, enfin, si je puis dire. Complètement, d'ailleurs. Euh, bah, d'ailleurs, en ce moment, je joue au théâtre une pièce. Oui. Euh, et vraiment, le personnage, j'ai parfois l'impression que c'est vraiment très, très proche de Chandler. Quoi. Et, euh, et, et d'ailleurs, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup les, les, les spectateurs qui viennent voir la pièce. Euh, viennent vous voir, connaissent pour... bah, immédiatement Chandler. <rire> Et c'est une comédie en plus. Mais moi, euh, Mathieu Perry, on euh, a exactement le même genre de délire. C'est exactement mon style d'humour dans la vie. Je, suis, je déconne un peu sur ce mode-là. Hein. C'est génial. Messieurs Donc, du cinéma, voilà. C'est presque, <rire> presque un rôle qui m'a été euh, offert comme ça sur un plateau. C'était un cadeau. Ouais. Et que ouais. vous avez retrouvé là en, 2000, euh, en 2021 pour euh, la réunion des, des comédiens Vous oui, l'avez. Alors c'est euh, vrai qu'il a il a beaucoup changé. Hein, il a beaucoup Mathieu changé donc euh, il a je, il c'est moins dans la... proche de lui maintenant. Ouais, on que imagine je, que je il a sorti d'ailleurs ses mémoires dans lesquelles il parle de ses problèmes d'addiction mmh, oui. et il expliquait globalement qu'en gros euh, on pouvait repérer euh, les moments où il était bien ou pas bien dans Friends à son changement de poids. Et on ne regarde globa... pas sur l'affaire. Non mais globalement il, a, il, explique même. -même, il explique lui-même il explique qu'il a été sobre une, une saison sur dix. Euh, donc euh, voilà, c'est tout le reste du temps, il oui, était… quand il prenait 20 euh... kilos, euh, c'est qu'il avait… Euh... Oui, c'est vrai qu'il avait… Et il y a même une saison où il a été carrément, il le faisait, il faisait des retour le matin avec l'hôpital pour aussi se sevrer. Ça reste un comédien qui est quand même brillant et il partage quelques points communs, je trouve, avec Jim Carrey, dans cette ouais. élasticité Exactement. du visage. Ouais, c'est vrai vrai, vrai, vrai. Non, puis cette démesure un peu, quoi. Oui, non, mais... mais toujours dans la sincérité, parce que Jim Carrey, ouais. aussi bien que Mathieu Perry, c'est ça, vraiment la force des, des grands, grands comédiens et des grands comédiens comiques, notamment, c'est que… Euh... Ce sont des, des, des gens qui, des, qui, dans la démesure, restent toujours d'une sincérité désarmante. Euh, voilà, quoi. Et, et, et, et qui sont... Euh ils vivent un drame, quoi. Hein, dans oui. dans leurs euh, leur personnages, c'est souvent des personnages qui vivent des drames, comme euh, ce, ah. tous les grands comiques, comme Louis de Funès, film. C'est des crimes blancs. Films. Absolument. Et euh, ils sont toujours dans la série, avec le sens de la comédie, aussi du rythme de le la tempo. comédie. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Ce sont des du acteurs, coup, on les voit là. beaucoup déconner, mais quand on les retrouve dans des rôles très sensibles, euh, ça, marche je suis pas surpris, ça marche aussi. Ça marche aussi. Complètement. Complètement, parce qu'on voit vraiment les. Enfin, je trouve que sont dans leur registre comique, mmh. on voit tout à fait les. les, les, les la fêlure, quoi. Leur fêlure, voilà, les, les, ça. Les, les tragédiens euh, que, que, que potentiels, quoi. Et, et avant de passer à la, à la photo suivante, comment est né le fameux copain de moi Parce que ça, c'est quand même... <rire> ah, ça, c'est complètement... Ah ben ça, c'est un délire entre Marc et moi, parce que... Euh, euh, ça, c'est du VFV. -VF, C'était pas, hein. pas du tout écrit bah, euh, sur la bande. Hein. C'était pas du tout dans, dans l'adaptation. Mais justement, c'est ça qui était sympa. Et puis, c'est partie d'une de, de, des dernières euh, séries euh, où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir... Vraiment carte blanche, l'entière liberté de changer le texte, euh, voilà, de faire un peu ce que, ce que je voulais. Maintenant, c'est moins possible de faire ce genre de choses. Ce, ce gimmick est resté. Ah, mais c'est devenu... Il doux. y a une marque de t-shirt hein, qui a été lancée. Ouais. Non, je peux <rire> Non, mais, marche, non, mais là, pas là, là, après, il y a peut-être un... Peut un, peut un truc à faire. Un truc à faire hein. non, il y a un mais a ouais. Non, mais non, ça mais marche. Avec, des, avec des répliques cultes. D'ailleurs, je dis souvent, c'est souvent les trucs qu'on trouve... Euh, au, à l'enregistrement Comme ça Des ah oui. espèces de conneries oui. Qu'on oui. sort entre Entre potes Aussi bon Marc et moi C'est vraiment C'était une reste. super entente mmh. Mais du coup On a trouvé ça Je sais plus qui a trouvé euh, Qui des deux a trouvé en premier Peu importe ouais. Mais euh, c'est souvent ça Qui reste c'est comme, comme avec Bazinga, tu sais, dans, dans Big Bang Theory, par, oui, oui. par exemple. Oui, je, des... je pense même en termes, parce qu'on parlait d'imitation tout à l'heure, je pense même à ce qu'a fait Yves Lecoq avec euh, euh, pile poil sur les guignols ou, ou mon boulot de dans deux ans, ce sont des trucs qui sont rentrés dans le langage courant et, et, je ça, peux ça, te dire, et je peux te dire oui, que… Oui, c'était écrit en mais écrit. Ça <rire> à l'Expo <à> <rire> Friends qui est actuellement à Paris, euh, on entendait régulièrement euh, le copain de moi, vous y êtes allé non pas en... ah oui, oui, je suis allé. Avez... Mmh. Et le copain de moi, on l'entendait, les gens se le reprenaient et se le passe, ça fait partie des choses même quand on aime la, v la vo le copain de moi il, il reste là on continue ouais. photo suivante personnage suivant ah <rire> bah oui Save by the bell euh, ou sauvé, sauvé par, par le gong marc Paul Gosselaar que vous avez suivi donc dans sauvé par le gong et peut-être même dans New York Police Blues euh, la, la, la série qu'il a fait en police non peut-être pas c'était peut-être pas vous non, je pas. Zach Morris quand aussi, même. on est dans les années 90, ouais, ouais, ouais, bah... avec Hervé Rey, euh, avec toute l'équipe, avec Valérie Siciel, Valérie Ciclet, Ciclet. Euh, Il était bien ce doublage Jérôme de... Rebaud, Jean-Claude Montalban aussi, Martine Reynier qui nous a quitté il y a, y a pas très longtemps oui. récemment, ouais. Et Jean-Claude euh, que j'ai je, vu il y a pas très longtemps, que j'ai croisé il y a pas très longtemps, qui ne change pas. Qui est <rire> formidable, un ouais, formidable qui est super, qui est vraiment super. Monsieur Belding et la voix de Cobra. Et la voix de Cobra, Évidemment. et tant d'autres. Bah, C'est p... euh, pareil. C'est vraiment un doublage qu'on a fait euh, à une époque où, enfin, euh, un peu à l'ancienne, quoi. Tu vois, un peu, euh, un peu on, on faisait un peu les conneries qu'on voulait. Euh, c'était super, quoi. Ah, non, non, c'était chouette. Hein. On poursuit. On poursuit. On continue de dérouler un petit peu ces personnages. Euh, nous avons, nous, avons, nous avons sur Zach Morris dans Sauvé par le Gong. Et on continue. <rire> Ah oui j'adore Mais Gouger aux épineurs <rire> J'adore Ça le fait tout de suite On présente ce personnage mon Rui Un physique très atypique Ah bah oui Complètement Et Cusco l'empereur euh, Megalo Disney Mais il ouais. n'y a pas que le film Il va y avoir plusieurs déclinaisons vous, vous Il y a eu une série sur... euh, Il y a une série sur Kronk Voilà sur Kronk voilà. lui-même ah, Tellement ouais, il y a ouais. eu de la popularité Ouais non mais il est génial ce personnage Ah bah oui C'était très... Alors pour le coup, c'est une vraie composition parce qu'on m'a demandé de, de, vraiment de, de, de considérablement aggraver ma voix et d'ailleurs j'étais sur les essais en concurrence avec des gens qui avaient une voix naturellement beaucoup plus grave que la mienne. Et puis comme il était quand même c'est des gens un, un petit peu plus âgés que moi et comme il était c'est quand même un personnage jeune Ils ont je pense qu'ils ont opté pour quelqu'un d'assez de, de, jeune ouais. et, mais en, en me demandant d'aggraver d'ailleurs j'ai une, une anecdote sur cette, sur ce film qui est pas très très rigolote mais je, je suis tombé à faune. C'était une ah telle ouais. gymnastique vocale, c'était tellement euh, euh, difficile. Euh, ça travaillait tellement sur les cordes. C'était que... tellement pas ma voix, ça travaillait tellement sur les cordes que... Euh, bon, en plus plus j'ai fumer euh, et puis je travaillais énormément. travaillais énormément, j'avais plus j'avais mais je sais que, je que, que pense que Kronk a, a bien contribué à mon à mon <rire> oh, oui tu voulais non. Non, non, j'écoute, no, bien, On continue, photo suis... suivante. Euh, ah bah oui, Chris on en... Colorado. On en parlait, Chris Colorado. Chris ah oui, dis donc, alors ça... Je... Thibault Châtel on le recevait ah, il y a quelques temps C'est moins connu, mais, mais... maintenant, aujourd'hui, un peu comme un Citizen Kane ou d'autres, mais dans le domaine du dessin animé, ah ouais. ça reste cest à et surtout que, que... c'était déjà très adulte Et surtout que Thibault Châtel nous le disait, et ça revient à la discussion qu'on a tout à l'heure Ça se rapproche un peu de, de, ce que, de ce que font les gens avec Last Man aujourd'hui oui. C'est-à-dire que Thibault Châtel revendiquait d'avoir pris dans cette série des voix qui lui plaisaient, qu'il connaissait et qu'il affectionnait Ah oui, Thibaut il a toujours fonctionné comme ça, hein. vraiment... il fonctionne aussi à l'affect, beaucoup euh, C'est créateur de la série. Voilà, il aimait bien, euh, il aimait bien, bah en fait, tous les gens qu'on aime maintenant. qu'on qu évoque euh, les anciens, euh, Poivet, euh, ouais. qui était un, un comme, de ses comédiens récurrents, euh, euh, Voilà, euh, qui. Poivet, donc, enfin, bon, voilà, les anciens. Quoi. Les anciens. Mmh. Et donc, Chris Colorado, on est au début des années 2000, euh, dessin animé important qui a qui est moins connu mais qui a marqué, qui a une vraie fanbase, euh, qui est toujours euh, et on parle toujours euh, potentiellement d'adapter euh, au cinéma. On verra si ça se fait. Photo suivante, on enchaîne, on continue, on déroule la carrière. Ah bah, oui. ah bah incontournable. évidemment, incontournable. Vous, vous savez que je vais le rencontrer bientôt. Il vient dans un ah. festival à Avignon, je crois, c'est ça Ah oui, à, à, Metz. à Metz. Oui, voilà, c'est la question qu'on pose. Et se vous posait. y allez alors du coup Oui, ouais, ouais, j'étais invité. Vous l'avez jamais rencontré Jamais, jamais. Il paraît qu'il est très sympa. Ah oui, j'ai ouais. pas entendu que ça, moi. Mais... Ah, bon ah, ah d'accord. Ah bon, ah bon, bah écoutez. Ah bon. Un peu... Bon, par contre, il va falloir que je travaille mon anglais parce que vraiment, euh, moi... C'est un superman. L'anglais et moi, c'est... C'est un super homme. Il paraît qu'il est très déconneur. Et et bah, certainement peut-être bon. qu'il sera très bien et qu'il jouera le jeu en tout cas avec Claire guyot euh, ouais. qui jouait à Terry Hatcher euh, la voix officielle de Terry... enfin, la voix une, une des voix importantes de Terry Hatcher euh... et qui elle Génial, est, est géniale Claire <coughs> géniale comédienne et, et qui chante dans la petite sirène aussi enfin, surtout qu a... qui a été Absolument. sur scène à Mogador avec, avec Mamamia euh, et elle a une voix dingue euh, ouais. voilà, Une voix il... dingue et puis elle est pas pour moi c'est à peu près ce qui se fait de mieux quoi Claire ouais. dans le doublage c'est une des plus grandes. Euh, ouais. voilà. C'est un bon souvenir, ça aussi, Loïc. Il y a Claire, Barbara, Tissier euh, Céline, Monsara Enfin voilà, y a... que la crème du. Julia <rire> voilà, Donc euh, voilà, c'est vraiment le trio. Bon là, on s'amuse moins. On s'amuse peut-être moins. La gymnastique est moins évidente avec Superman ouais, et Zinke. On est rigueur. plus dans le. Pour le travail, on se. Oui, bah c'est le, c'est le, est le... Je... Bah, il est pas, t... je suis pas très éloigné de. de... Du, du caractère du personnage. il est un petit peu aussi dans la désinvolture. Il a, il a de l'humour quand même. Euh... Euh, bon après c'est un jeune premier un peu plus classique quoi. La marge est moins moins grande peut-être. Voilà. Peu, c'est ça que vous diriez que si vous deviez définir un peu votre le timbre de votre voix c'est une voix qui colle à des personnages qui utilisent la désinvolture un petit peu ce côté un peu. Bah, je, je, je sais pas si c'est ce qui un peu à la jacques François. Je sais pas si c'est ce qui me définit moi mais en tout cas euh, dans la voix je veux on, dire. Hein, on euh, a vu que je savais le faire que j'avais cette capacité euh, moi c'est ce qui m'intéresse aussi euh, en tant que comédien je, je c'est J'aime la comédie, j'aime faire rire, j'aime jouer des personnages un peu comme ça, un peu, un peu dans l'humour, un peu dans la désinvolture, c'est ce, ce qui me plaît beaucoup. Après j'aime beaucoup aussi, l'intérêt aussi du doublage d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est que euh, on passe d'un personnage à l'autre, on peut, on, on nous donne des compositions à faire qu'on ne nous donnerait pas forcément à l'image ou au théâtre. Oui, dans, la, dans la vraie vie. Euh, voilà, moi j'ai doublé des tas de choses que jamais on aurait eu l'idée de me, me donner... Euh, à, à l'image ou au théâtre. Ça vous permet d'avoir encore plus un côté caméléon. Euh, complètement. Pour complètement, de... vraiment le doublage permet ce genre de choses. Et, et vous suivez l'actu un peu de ce genre euh, de d'acteur Oui. Soit alors Jim lui, Carrey, je ne l'ai pas bah... doublé depuis depuis. Bah, je Il... crois qu'il n'a Il... pas fait grand chose non. depuis. Bah, voilà. euh... Si, je crois qu'il fait. Il y a toujours Il... un milliard de projets. Un milliard oui, de. Oui, mais c'est beaucoup, -ce beaucoup, beaucoup de, de... téléfilms. beaucoup de. Est-ce que c'est beaucoup des trucs que qu'on achète qu'on n'achète pas en France Je sais qu'il y a des comédiens qui se renseignent un peu sur l'actu de tel tel comédien. Non, pas vraiment. pas vraiment. Si, je suis pas. Si, j'ai appris avec tristesse que Jim Carrey a arrêté le métier. Donc, oui. Euh, ah, forcément, euh, bon, ça bah, touche. Je, priori, y a priori, il n'y a pas beaucoup de chances pour que je le redouble un jour. Sauf si. Enfin, bah, va jamais. Il va peut-être. Il a va... le temps de changer d'avis. Hein, il a des ruptures Nolan va peut-être lui proposer un rôle génial. Euh, voilà. Bah, ou bah oui. euh, je ne ce... sais pas. Ce serait pas le seul Scors... à faire des adieux pour Ou Martin moi, ça Scorsese. Ça ou Woody Allen. Vite, il oui. va peut-être avoir. Il va peut-être euh, prendre un, sa carrière, il va peut-être prendre un, une autre, euh, et vous verrez que c'est pas moi qui le doublerai. Non, je déconne pas. <rire> ça, ça, ça changera aussi. du Sonic, hein, le, le Sonic avait eu avec Oui, les, parce que Sonic, des... en fait, la boucle est bouclée, en fait. Il fait un petit peu ce qu'il faisait dans The Mask. Enfin, on le retrouve ça. un petit peu le personnage euh, dans la démesure et tout ça. Et il dit lui-même euh, qu'en interview, il s'est caché à travers un peu ce personnage, etc., ouais. et qu'il voudrait être un peu autre chose que limite. Euh, le personnage a pris le pendant sur bah, sa propre personnage. Oui, bah après, euh, après, il a quand même abordé plein de registres différents, hein, notamment ça, dans The Majestic, qui est un film est un peu, vrai. voilà, un peu plus que les gens. Ou connaissent Spotless Night, euh, Spotless of the... Mais Eternal Sunshine, euh, Truman Show. Bon, Truman Show, il reste encore un petit peu Jim Carrey, mais. Mm. Mais Eternal Sunshine, voilà... Euh... Moi je dis, encore une fois... Hein, si, euh, si vous parliez de Kidding... Le Kidding, ah oui, il est formidable dans Kidding. Kidding, on a l'impression qu'il joue son propre ouais, personnage. Vrai, Carrément. C'est presque... Euh, C'est sur Paramount+, en ce moment. Presque et il est déroutant, quoi. Il est incroyable dedans. Mmh, ouais. Il est incroyable, il joue, un, un, un, encore une fois, un animateur d'émissions pour enfants euh, avec des marionnettes et qui, est, qui a une dépression. Et... Voilà, il, fait... il est... Alors, comme, enfin, lui, je sais qu'il... En, enfin, on le sait tous, hein, Ils ne s'en est jamais caché. Bien il sûr. a traversé une longue période de dépression. Dépression, et, tout à fait. Et on dirait comme ça... Un, un, un, un grand enfant de, de, ouais. de, de, oui. de, de 60 ans, on a l'impression d'un adulte qui n'est pas sorti de l'enfance en carrément, carrément. et qui se réfugie derrière ce personnage. Euh, voilà c'est c'est c'est assez, assez émouvant d'ailleurs mais et, et, et on, on le salue lui, hein s'il nous écoute, un... <rire> si on écoute on ne on ouais. allez continuons. <rire> continuons je veux qu'on avance dans les, dans le déroulé euh... ah ouais parce... j'adore ce comédien on on il était tout jeune C'est à l'époque de demain à la une c'est vraiment le ouais le tout début de demain puisque derrière on a le fameux Chicago Sun qui est le journal du lendemain qu'il reçoit ouais. je rappelle puisqu'il y a un, un remake qui doit arriver bientôt c'est un, un jeune homme qui reçoit chaque jour le journal du lendemain Et qui donc va essayer d'empêcher ouais. les catastrophes d'arriver Et Kai Chandler, vous l'avez suivi dans euh, beaucoup de projets Puisque dans Friday Night Light, vous, vous le doubliez encore ouais. enfin, voilà. ouais. euh, C'est toujours un grand, un grand plaisir de doubler ce comédien qui Vraiment, je trouve qu'il est euh, d'une sobriété Ce qu'il fait, c'est toujours d'une finesse, euh, d'une intelligence Et puis, euh, et puis surtout, c'est un des comédiens Parce que moi, maintenant, on un peu... Quand on est au rôle, au personnage comique, donc que je fais. Ah, ça permet d'aller un donc peu sur une carre. Un Matthew Perry, Sacha Baron Cohen, Mike Myers, Ben Stiller à l'occasion. Oui, Ben Stiller aussi, c'est vrai. Et euh, et, et c'est vrai que bah je, bon, c'est super parce que moi j'adore euh, le, le registre de la comédie, mais j'aime bien aussi euh, des, des registres un petit peu plus sombres, un peu plus. Comme ça, ça vous enferme pas. Vous pouvez un peu vous balader. Un peu plus dramatique et c'est vrai lui le fait que Craig Chandler lui il le fait très bien et toujours d'une. Vraiment, c'est très intelligent et très Il a un très regard fin, très il profond, il, ouais, a... il a un jeu très fin. Il ne et... fait pas grand-chose. Hein, il il, il sait pas... choisir ses... Il, il est pas... Euh... Non, non, je ne parle, parle pas à émotions. Il sait niveau... choisir les émotions qu'il va donner. Voilà, c'est ouais. est, mm -hmm. très subtil ce qu'il fait, mais c'est toujours euh, nourri et, et très intense. Et dont le nom est proche de... De Chandler Bing enfin, voilà, je... Kyle Chandler Bing <rire> <rire> <C 'est ça. rire> Juste avant de continuer, Emmanuel Curtil, quand on est, euh, juste, on parlait tout à l'heure du théâtre où vous êtes en ce moment C'est vrai qu'on voit souvent les comédiens dont, dont on aime la voix On les voit très peu finalement à l'image dans des, dans des séries ou dans des, ou, dans des, ou dans des films Ça arrive mais ou peu dans Ou dans des pièces oui, mais la, la, la, la, Le théâtre on fait la démarche d'aller les voir Là je parle vraiment de représentation à l'image Est-ce qu'il y a un moment donné pour les jeunes comédiens qui nous regardent et qui ont envie de faire du doublage ou qui en font, est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire, si on veut en faire, il faut peut-être se mettre en retrait du doublage à un moment donné, ou est-ce qu'il y, des... y a une période au, au bout de laquelle, finalement, ça devient compliqué d'imaginer de pouvoir avoir une... une carrière en télévision, en cinéma, à l'image, quand on est soi-même très connu avec sa voix bah, Vous voulez dire que quoi ça peut, euh, ça peut... Pénaliser euh, Pénaliser <rire> Non, moi ça, enfin, je ne pense pas. Après, en plus, il euh, y, a... y a plein de comédiens qui ont toujours fait... Euh... Indifféremment euh, du théâtre, euh, du, de l'image, et puis du dénage. Pense à Paturel, par exemple. Euh, bah euh, oui, Dominique, euh, il y, y a eu aussi. Euh, bah, bah, pour parler des plus connus, Pierre Arditi, Patrick de Enfin, voilà. est-ce que c'est euh... les autres qui enferment, et c'est à de nous de Lissab pas se laisser enfermer. Ouais. <rire> non, non, non, mais parce que c'est vrai, c'est les gens. Après, ça ça met des questions de disponibilité, parce qu'on va dire ah oh, mais toi tu travailles tellement que oui, vous... euh, t'es pas disponible pour euh, pour répéter une pièce et pour la jouer pour. Euh... C'est vrai qu'ils font parfois euh... les questions et les réponses sans parfois oui, oui, se renseigner. Oui, oui, oui, oui, c'est faux. Moi j'ai jamais refusé une pièce ou un ou un tournage pour parce que j'étais bouqué sur parce que l'oiseau bleu et puis sa suite les colonnes du ciel, il y a très longtemps aussi. C'était aussi dans l'Oiseau Bleu, c'était mon premier tournage. Ah, c'était bien celui-ci. Mais parce que tout à l'heure vous parliez de Hardytti. C'est vrai qu'Arditi, mon premier tournage, c'est pas ça. C'est pas celui-là. On y reviendra bien. Non, non, allez-y, allez-y. Non, mon premier tournage, en fait, c'est un film dans lequel on ne me voit pas parce que j'avais commencé à tourner. Non c'est fort. J'ai commencé à tourner trois jours et le film, il y a eu plein de de problèmes, de, de dépassement de budget, de, et l'acteur principal commençait à être un peu fatigué, et malade, et puis le, le réalisateur aussi était malade, et, et il y a eu plein de, plein de problèmes d'intempéries, etc., ce qui fait qu'ils ont dû couper plein de rôles euh, au montage, et, et, et, et moi je devais avoir euh, une bonne dizaine de jours de tournage, où j'avais un rôle quand même assez important, enfin euh, secondaire, mais quand même qui avait son importance, avec des vraies scènes et tout ça, et puis euh, bon, j'en ai fait une maladie, c'était la soupe aux choux. Ah oui, et... oui Ah bah je suis content qu'on... Vous étiez dans en la soupe sou avec Louis de Funès et... et euh, comment il s'appelle euh... Et Jean Carmet et... Mm. et oui, quand même... Et Villeray. Et donc on vous voit pas... On ah. voit pas du tout, en fait. J'ai tourné trois jours euh, avec De Funès, avec euh, Carmet et... et euh, Incroyable, Stéphane. Et c'était une scène d'enterrement. Vraiment, il y a... a, a... C'est tiré d'un livre de René Fallet qui s'appelle La soupe aux choux. Et, euh, et dans, dans le livre, il y a tous ces personnages qu'on ne voit pas dans le film, mais ils ont dû réduire... Euh, le film a voilà quelques personnages parce qu'il y a eu enfin euh, il eu vraiment des, des problèmes je pense que ça ce, devait être film. la scène ça devait être la scène à un moment donné il me semble qu'il y a une scène de l'enterrement de la femme de de, de, de funès et peut-être que ça devait être à ce moment-là où, où elle est ressuscitée par... En fait, c'est devenu Où est Charlie C'est pour rechercher Emmanuel. Hein. Non, mais je peux retrouver Emmanuel. Mais, mais la soupe au chou est un plat portugais. Je sais, ça n'a strictement <rire> rien à voir. Très connu. Bon, je dis pas ah, ça. J'espère que ça n'a pas les mêmes effets mais, sur toi euh, que euh, dans, euh, dans le euh, film. Euh, non, non, non. <rire> non, on va voir la denrée <rire> qui mais, va arriver. Mais quand même, avec des grands, vous vous retrouvez quand même avec... C'est pas rien, enfin, de funèbres, etc. Non, mais surtout, moi, le souvenir, c'est pas vraiment... Franchement, chose d'inoubliable. Mais quand, quand vous avez, bon, je sais pas, j'avais 10 ans à peine à l'époque, hein, et, et je commençais à faire. Euh, donc, je prenais des cours de théâtre au cours Simon, et, euh, et puis vraiment, c'était mes premiers castings. Et on me dit, tiens, tu vas passer un casting pour un film avec Louis de Funès. Alors, évidemment, j'avais vu tous ces films ah. hein, qu'on qu diffuse euh, deux fois par an, euh, <rire> et, et donc j'avais vu tous ces films à la télé. Pour moi, tourner avec de Funès, bon, j'imaginais jamais que je serais choisi, mais surtout, euh, pour moi, Louis de Funès, c'était un. Personnage, un comédien qui n'existait pas, quoi, qui, qui n'existait oui. qu à travers ses films. Vous voyez ce que je veux dire Non, enfin, non mais je vois bien très bien. bien j'arrive, j'arrive au studio de Boulogne. Ça, c'est d'anecdote. J'arrive au studio de Boulogne pour passer l'essai. Donc, il y avait une scène d'essai que j'avais apprise par cœur, et j'arrive dans une petite cabane comme ça. Puis, il y avait des, des, des, des les, les essais étaient filmés, donc il y avait des projecteurs et tout ça, des, des caméras, et, et je vois, en fait, Louis de Funès était là. Énorme. Avec le producteur, hein, Christian Fechner, il y avait Jean Giraud, le réalisateur et tout ça, l'assistant, Bernard Sette. Et, et, et en fait, de funesse comme, comme il voulait choisir ses acteurs, hein, euh, il donnait la réplique à tous les comédiens qui passaient le, les essais. Trop fort. Donc en fait, euh, les essais étaient filmés. J'ai même un ami qui, a, qui, a, qui avait tourné d'ailleurs dans le film avec moi et qui, euh, qui voulait m'offrir, qui, qui s'est mis à chercher euh, la, la, les scènes d'essai ah pour essayer de retrouver un peu ma scène avec c'est quand Évidemment. c'était le seul souvenir et puis il n'a jamais réussi à retrouver les, les essais filmés donc euh, je ne sais pas bon, les bon, les sais bon, On va s'en garder garde. Et alors on, on, on garde. m'a dit que les studios de Boulogne avaient pris feu à une époque et qu'il y avait plein plein des kilomètres de péloche qui avaient été pris dans les flammes donc peut-être que c'est là dedans donc évidemment, jamais on pourra le retrouver Et donc on rappelle les 40 ans de la disparition de Funès, c'est aujourd'hui, 27 janvier 19 1983 euh, dernier film, euh, Gendarmes et les gendarmettes, sixième opus de la saga. Il nous reste deux photos que je voulais qu'on montre, euh, un comédien, là pareil, que vous avez suivi très longtemps, autre registre, ah, oui, oui. c'est Doug bah, Savante. Bah, il tourne plus beaucoup ce comédien, il tourne plus beaucoup ouais, euh, ouais. Mais à la grande époque, évidemment, entre Melrose Place et Desperate Housewives, encore avec Carguillo, Ouais, vrai, ouais, ouais, absolument. Euh, et puis sur Melrose Place, a, vous côtoyez des comédiens ouais. brillants, comme je pense à Dominique Dumont, ouais, euh, qui est aussi est une vrai, voix ouais. importante. Il va falloir qu'on la reçoive aussi, parce que c'est une voix... Il y avait Dumont, il y avait Virginie Mary, il y avait Joël Guigui, Dorothée Gemma aussi. Oui, Dorothée Gemma. Euh, voilà. mmh. enfin, il y avait... Gemma. <coughs> il jouait euh, Joe. Vincent Violette. <coughs> voilà une grande une belle distribution voilà ouais. sa vente, euh, qui effectivement ne tourne plus beaucoup bah c'est dommage d'ailleurs parce que c'est vraiment un très très bon comédien c'est un bon et... comédien ouais. Ouais. Il que j'adore doubler euh... pareil lui c'est pareil je suis vraiment dans mes chaussons quoi c'est vraiment euh, c'est le c'est le, ma... le mari de Linette dans très très proche de d'une partie de moi-même toujours ce qui caractérise quand même ces comédiens c'est que même s'ils sont à la fois excentriques à la fois euh, même gymnastique, visuelle et rythmique, c'est tous les comédiens que vous doublez partagent ce point quand même avec vous, c'est qu'ils ont quand même en même temps cette espèce de de retenue et de classe, je trouve. Et, ah, et je trouve qu'il y a toujours ce côté... Voilà, en fait, c'est des... un peu la frontière entre le, le chaud et le froid. Et, <rire> ça rend, et ça rend ce côté, je trouve, clown triste parfois assez vrai sur beaucoup ouais, de ces ouais. personnages-là. Euh, et puis, le dernière photo que je voulais qu'on mentionne, parce que vous en avez parlé il y a deux secondes, mais c'est vrai que ça a été un personnage important. Ah oui, oui, oui, de oui. De bah de oui, de oui. De... Non, c'est Wayne's World. Ça fait peur. Non, je plaisante. C'est Mike Myers dans Wayne's World. Euh, ouais. 1 et 2. Et puis, ouais. vous les retrouvez sur Austin Power aussi. Super bien adapté. Wayne's World, c'était euh, Chaba et Faroujia qui avaient fait euh, l'adaptation. C'est dire. Mm. C'est dire que c'est. eux ah. d'ailleurs qui devaient doubler les deux comédiens. Donc, euh, Mike Myers et Dana car oui, c'est ça c'est ah, ça, à l'origine. Ouais. Et, euh, et puis à, à l'époque, ils étaient sur, vraiment sur le, la préparation, l'écriture de, de la, la cité de, de la peur, peur. Et ils n'avaient pas le temps de le faire. Donc ils avaient accepté de faire l'adaptation en français du, de, de Wayne's World, mais ils n'avaient pas le temps de faire le doublage. Donc ils, bon, avaient, ils, avaient, dit, vous. ils avaient dit au directeur artistique vraiment, on choisissait des gens qui, euh, qui savent faire très bien ça et qui vont faire ça très bien et très vite. Euh, voilà, nous, on n'a pas le temps de faire ça. Donc ça m'a donné l'occasion, euh, la chance d'être. Euh, Doublée, <rire> ouais. Ouais, un film culte pour hein, beaucoup de gens ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Vrai, parce que c'est vraiment c'est resté euh, ah pour, bah, une, hein. pour une génération, en génération, génération. Ouais, ouais, entière ça a marqué les, les esprits moi il y a Anastasia que j'ai bien aimé aussi Dimitri, Dimitri. ah bah moi c'est euh, ouais, c'est un des un des, des dessins animés beaucoup. un des dessins animés que enfin que j'adore enfin vraiment dont je suis très très fier c'est magnifique c'est dreamworks et puis surtout la distribution c'était ouais Fox ouais Don Bluth Five et surtout surtout la distribution Richard Darbois Céline Montserrat il y avait Patrick Guimain, il y avait Jean-Michel C'est très très beau dessin animé Vous, vous avez ouais, même chanté sur Buffy C'est magnifique Ah oui oui oui c'est exact ah oui, ouais, Je vais ouais. en ouais. retrouver un ouais. et, Avec euh, Claude Lombard Et le monde ouais. foufou de Bugs Bunny oh, Vous avez oh, fait des chansons dedans Pas des génériques mais des chansons aussi Il va les retrouver, on va les mettra dans la version podcast ouais. de l'émission euh... <rire> Avant de terminer cette émission Je l'ai dit, hein, j'étais pas sûr de me, de me souvenir de tout, tout Mais aussi. avant de terminer cette émission, un mot sur cette pièce que vous jouez en spectacle. Oui oui, absolument Ça s'appelle Petit crime entre amis c'est au théâtre La Boussole à Paris, c'est 29 rue de Dunkerque et c'est tous les soirs du mardi au samedi à 21h30. C'est une bonne comédie, on se marre bien. Je crois que les gens aussi. Ouais, il faut qu'on y aille. On va y aller. Allez-y, allez-y, réservez vos places. On va mettre les liens en distribution de cet article. Avec qui vous partagez camarades Fabrice Farah d'ailleurs qui fait beaucoup de doubles. Enfin, d'ailleurs Raphaël Cohen. Fabrice Farah qui fait Big Bang Theory. Raphaël Cohen. Oui, et, et Raphaël Cohen qui fait aussi beaucoup de doublage et, et qui qu fait beaucoup de comédie musicale voilà. parce que je crois qu'elle avait fait pas La Belle tout, Pas du tout, c'est un garçon, Raphaël Cohen, ah bah c'est un homonyme eh, Bah écoute, et non, alors, là... je sais qu'il y a un homonyme ça, Mais oui, si c'est une, une jeune femme qui la était dans la, dans la Belle et la Bête, je ah ouais, vois, ouais, et c'est c'était elle C'est vrai Cohen, que c'est un garçon qui peut être pour les filles et pour les garçons Oui, oui, absolument, Raphaël Cohen c'est un comédien qui est formidable dans cette pièce d'ailleurs Enfin tous les trois, on est d'ailleurs très amis, c'est euh... une pièce de pote, on est... On est vraiment et puis euh, on, on a vraiment c'est génial parce qu'on a vraiment cette complicité sur scène qui ça est... pourrait arriver au cinéma ça, ah pourrait ah. Être, ça pourrait être un film absolument mais après il faut il faut, faut, faut, faut, faut c pour c les faire c'est compliqué hein, de, de monter un film hein. évidemment évidemment et au théâtre à on peut partir d'un projet faire théâtre. plein de choses oui je, je voudrais pas alors je sais qu'on peut pas non, tous mais ne, les, ne, tous ne, les f... ne fais pas une grande liste hein. non non non je te, non, te connais par possible. cœur je sais c'est impossible mais je voudrais pas qu'on oublie le prince d'Égypte qu'on a tendance quand même à à occulter et Emmanuel dans un autre temps aussi, a fait beaucoup de séries des années La 5. Gwendoline euh, et tant d'autres, Max et compagnie, etc., de, de l'époque de La Mais 5, le Prince d'Égypte, c'est vrai que c'est un très beau dessin euh, animé. Aussi. Donc tu as raison, je suis allé le citer. C'est vrai très, très, qu'on tendance parfois un peu le, bon, enfin, quand le quand le vous commencez. À... C'est dommage parce que j'aurais bien aimé chanter la chanson du Prince d'Égypte, mais malheureusement. J'y pensais justement voilà. ça. Et... Ça n'était pas vous. Parce que non, vous savez euh... chanter, c'est ce qui m'a appuyé chantent... sur Le Prince. Euh, mais jeunes, effectivement. D eux, d eux, Disney, eux, ils, ils essaient de choisir des comédiens qui chantent et, et, et pour, de manière à ce que ça raccorde. C'est plutôt une façon intelligente de faire les choses. Mais, mais, mais là, bon... Euh, c'est une autre politique. Voilà, chaque... okay. Non, puis c'était les Américains qui choisissaient. Puis c'était ah pas oui. les mêmes qui choisissaient les, le casting chant et, les, et le casting dialogue. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, ils n'ont ils pas euh, vraiment attaché d'importance au, voilà, au, ouais, ouais. au raccord voix. En attendant... On ne vous oublie pas sur Olaf ah, ah, nous... ah, <rire> et les parents vous adorent. Ah, pour et, pour ouais, la... <rire> et cette chanson, n'est-ce pas bah, voilà, on, pas. <rire> on rappelle donc que si on veut suivre Emmanuel Cartell, évidemment, euh, vous regardez euh, sa, son parcours qui est incroyable et, et vous retrouverez d'autres voix qu'on n'a pas citées. Parce oh là là, a tellement. C est, c est... Et au théâtre, en ce moment, au théâtre de la Boussole, donc euh, à 21h30 Absolument. Petit crime 21h30, entre amis. Du mardi au samedi. Petit voilà. crime entre amis et on mettra toutes les infos. Et on joue jusqu'à fin avril. Et ben voilà, donc on a encore le temps. On a encore le temps. On mettra toutes les infos pour, pour que vous puissiez aller les voir cette pièce de théâtre C'est important aussi d'aller voir les comédiens sur scène euh, Et de les voir dans d'autres registres Et c'est extrêmement important ouais, On joue pas, le, je, je, je joue pas le, exceptionnellement je joue pas le samedi 28 voilà. enfin, Très bien, le, demain, le samedi, là. on note On note, n'allez pas le voir demain, attendez <rire> dimanche <des> Attendez <rire> la semaine prochaine vous en foutez en fou. les, samedi, je <rire> les autres comédiens, on s'en fout on s'en fout Petit écrit, <rire> notre ami. On met toutes les infos euh, avec Emmanuel Curtil, notamment sur scène. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci de m'avoir reçu. On s'est vraiment régalé avec Mais vous. Et moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup. Un très bon moment. À vous entendre. Merci, ah, Robin, bien. à la Réal, euh, pour cette émission, qui était une émission vraiment splendide. Euh, et on se retrouve très vite <rire> Je... <rire> pour un nouveau numéro de la loi d'essai. Merci, mon oui. Merci à toi, Alexandre. Et à merci très à Emmanuel, A très vite, À bientôt. Merci, Alexandre. Merci à vous deux.